C'est parti, ça tourne. Alors, on m'a proposé de vous faire visiter mon atelier. C'est ce que je vais faire. Donc, bienvenue dans les coulisses. Ça, c'est les coulisses. On est donc le matin tôt. Ça, c'est l'atelier. Très jolie lumière du matin. Tôt. Alors, voilà, ça fait 17 ans que je suis là, on est 6 à partager l'endroit. Alors une petite visite, comme on l'a dit, on commence par le bar. Très important, le bar. En entrant à gauche, on remarque au passage que les musiciens sont bien disciplinés, vu qu'il y a non seulement du produit à vaisselle, mais du désinfectant pour les doigts. Des lingettes de désinfectantes et des masques, parce qu'on vit une époque fantastique. Un premier instrument, le piano à queue. Piano à queue de François, un des six compères. Très belle grave. Voilà. On passe, ça c'est un vrai Fender Road. N'est-ce pas? Année 60. Piano électrique. Façade est, on a la poutre de Patrick, la contrebasse, une affiche, on n'oserait plus faire ça, une dame qui fume une clé de sol. Hein, la fumée, pas bon. Alors, le petit harmonium de Louis, petit harmonium à main, les amplis, la batterie parce que le batteur reste le meilleur ami du musicien, mon harmonium joli son de l'harmonium voilà, moi j'aime beaucoup euh, écrire avec l'harmonium parce qu'on a la, la durée de notes c'est très bien pour les cuivres, les voir une belle affiche de piano 7 Taipei 2001 on a une jolie forêt, l'été c'est tout vert, donc ah ben, c'est pas l'été. Hein. La station d'écoute, vinyle. Voilà, des fois on boit un verre et on écoute de la musique, ça se fait. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur euh, et cet album et cette affiche, parce que, voilà, on les voit mieux, c'est euh, à travers euh, Léon Francioli que j'ai atterri ici. Et donc là on a euh, on a dans l'ordre euh, Olivier Clair, Olive qui répète toujours ici, Jean-François Bovard, devant lui, Léon Franciolier en dessous, Daniel Bourquin, dit Nunus parce que c'était le local de répétition du fameux BBFC, groupe sublime. Voilà, groupe mythique. D'ailleurs, on peut faire le lien direct parce que là, on a un Nunusophone, parce que Nunus aimait inventer ses instruments. Donc on voit la, la colonne d'air qui rallonge, des fois ça passait dans l'eau, enfin voilà. super. Sinon, ben je, ne, je ne résiste pas à vous présenter ma guitare baryton fretless. Fretless, donc il n'y a, a pas de les petites barres qui définissent la note. Baryton, c'est entre, entre la guitare et la basse. Et puis ma station de mix, mes deux enceintes, là on pose un ordi au milieu et c'est là que je mixe mes albums et euh, toutes euh, les musiques. Et puis on va se dire au revoir parce qu'il faut quand même que je joue. Hein, on, va pas... on va se dire au revoir sur euh, l'affiche de mon dernier album, et oui, Poème de la veille. C'est une affiche sérigraphiée à Renonce aux ateliers obscurs. Et au verso, il ben, y a les textes, les chansons. Voilà. A tout bientôt, bonne journée, ciao, ciao.